97 hectares. J'en ai en, ai en location et en propriété. J'en ai la moitié en location, la moitié en propriété. Là j'ai pas encore levé les branches. Donc ça c'est des.. Ils ont deux ans. ceux -là. Ils vont être taillés cette année. Et ça c'est un que j'ai taillé l'année dernière ici. Ça c'est un qui a été taillé l'année dernière. D'accord. Cette année, je ne le touche pas. Et puis là-bas, il y en a qui ont trois ans. Ceux-là, ils vont y passer cette année. Oui. Non, non, vous ça, ça a deux ans. ans, là. On le voit, là. Normalement, tous les deux ans. Ça, ça a deux ans, là, jusqu'ici. Ceux-là, ils ont trois ans. Mais là, déjà, c'est un peu serré. Un peu trop serré. Parce qu'ils ont dû laisser partir des tétards. De peur que, que l'arbre crève, ils ont laissé partir des petits. L'idéal, euh, quand ils sont isolés comme ça, ils sont magnifiques. Puis là, et la feuille, là, on ne verra pas très bien la différence, parce que c'est un peu tôt encore. Vous disiez parce que vous avez a... différentes ouais. variétés. De... Ouais. Ceux-là, là, ils sont... D'abord, ils font des murs blanches, il hein, y en a certains, et des murs noirs, d'autres. Ah, okay. Et ils font le fruit qu'au bout de deux ans, okay. Les deux, euh, en, en troisième année. Là, il est en troisième année, regardez, le fruit apparaît. La fleur, il y a la fleur, là. À trois ans. Sinon, à deux ans, il n'y a pas de fruits. Et le fruit peut être aussi utilisé en confiture. Vous en faites Non, <rire> mais c'est très sucré. Comme ça, après, avec le tracteur, j'entasse et je brûle. Mais je garde le bois de cette grosseur, je ne je jette pas sûr. Lui, c'est pour vous c'est pour le chauffage. chauffage. Et j'utilise pour, euh, en fait, pour cuire les pommes de terre pour mes cochons. Ah, d'accord <rire> ça, ça brûle très vite, ça chauffe. Et à une heure, euh, le chaudron il est il est cuit quoi. Mmh. À voir. Vous voyez ceux-là là, je les ai taillés. Mmh. Oui. Voilà, ça ça a été taillé l'année dernière. Et là j'y plante mes pommes de terre. C'est pas pris encore, mmh. je les ai pas mis. Mmh. La pluie qu'il y a eu, on n'a pas préparé. Donc là, vous faites les buts de pommes de terre Oui. C'est des Et là, c'est un qui a crevé l'année dernière, celui-là. Ah, encore un alors. Ouais.